Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo je voudrais vous parler de l'indicateur Ishimoku. Alors peut-être que c'est un indicateur que vous ne connaissez pas mais il y a de plus en plus de traders francophones qui l'utilisent et c'est surtout un indicateur qui est utilisé par quasiment tous les traders au Japon. Donc c'est un indicateur très ancien, et surtout, il a été développé, euh, non seulement il y a très longtemps, mais il a été développé durant 20 ans. C'est vous dire si euh, c'est un indicateur important et un indicateur surtout qui a fait ses preuves depuis très longtemps. Alors, l'avantage d'un indicateur qui est utilisé par un grand nombre de traders, c'est que ces traders tiennent compte de ces signaux et achètent ou vendent coupe des positions en fonction des signaux de, ces, de cet indicateur. Donc il est important de choisir les meilleurs indicateurs et les indicateurs utilisés par la plupart des traders. Pourquoi Parce qu'un trader qui a un gros potentiel sur les marchés eh bien lui il va pouvoir influencer le cours des devises, le cours d'une action, parce qu'il va couper une position, il va stopper une position, il va acheter à un certain niveau donné par cet indicateur. Donc c'est très important et c'est la raison pour laquelle vous avez intérêt à utiliser la plupart des indicateurs principaux reconnus, utilisés par la plupart des traders, afin de voir que c'est bien à ces niveaux-là que le marché se retourne, qu'il y a euh, des achats, qu'il y a des ventes, donc c'est là que vous devez faire le choix des bons indicateurs, parce que des indicateurs, il y en a des milliers, il y en a des nouveaux tous les jours. Donc choisir les bons indicateurs, c'est très important. Et l'indicateur Ishimoku fait partie de ces indicateurs donc euh, très connus, euh, que quelques, quelques personnes ont soigneusement décortiqué. Et euh, j'ai étudié cet indicateur parce que, si au départ il me semblait complexe, une fois que je l'ai analysé, il m'a semblé extrêmement simple et surtout extrêmement pertinent. Et aujourd'hui, je ne pourrais plus m'en passer. Donc c'est vraiment un indicateur que je vous recommande. Et euh, si vous l'installez sur votre plateforme, il est disponible sur la plus, plupart des plateformes de trading, regardez les signaux qu'il vous donne. Et vous allez voir avec quelle exactitude fonctionne ce, cet indicateur. En plus de ça, c'est un des rares indicateurs qui peut anticiper. Oui, ça peut sembler incroyable, puisque la plupart des, des indicateurs donnent des conclusions de ce qu'a fait le marché par le passé, mais c'est un indicateur qui, lui, va vous donner des signaux, par exemple, de retournement. Vous allez voir à un moment donné qu'il vous indique que le nuage, donc le nuage, c'est un des, des signaux donné par cet indicateur le nuage se retourne donc il passe par exemple d'une position vendeuse à une position acheteuse avant d'avoir atteint ce point et très souvent je dirais presque dans, dans 95% des cas vous avez effectivement le marché qui se retourne et euh, qui, qui part à la vente à l'achat donc il y a c'est un indicateur qui a cinq courbes, cinq signaux bien précis. Et je les ai tous décortiqués, vous les trouverez dans ma formation Ishimoku. Et moi, je vous recommande vivement de rajouter cet indicateur euh, à votre plateforme si vous ne l'utilisez pas encore, parce que c'est vraiment un indicateur qui va vous confirmer beaucoup de signaux et qui va vous, même vous donner des signaux très pertinents qui vont vous donner le point de départ du marché dans un sens ou dans l'autre. Et un autre gros avantage de cet indicateur, c'est qu'il est valable sur toutes les unités de temps. Il va vous donner des signaux pertinents, aussi bien en scalping, en day trading, en swing trading. Donc si vous, cho si vous choisissez l'une ou l'autre de ces techniques, eh vous verrez que cet indicateur va vous aider grandement dans vos prises de décision. Vous savez que moi c'est le scalping que je préfère et j'utilise cet indicateur euh, sur toutes les unités de temps courtes. Et Je regarde bien sûr euh, euh, les unités de temps euh, plus longues, bien sûr, mais il est efficace également sur les unités de temps euh, courtes, comme le 1 minute, le 5 minutes, le 15 minutes, et on voit très bien les démarrages, les signaux donc, qui vous permettent à ce moment-là de prendre de très bons signaux grâce à cet indicateur et qui confirme bien sûr les indications des autres indicateurs tels que ceux que j'utilise dans ma formation au scalping. Donc vous aurez la possibilité, si vous le voulez, de découvrir cet indicateur dans ma formation Ichimoku et même dans ma formation au scalping, puisque dans ma formation au scalping, vous avez cet indicateur qui est un des cinq indicateurs que j'utilise. Et je l'utilise notamment pour déterminer certains niveaux tout à fait pertinents, soit pour couper une position, soit pour prendre un trade. Donc, euh, tout ça euh, vous est donné par cet indicateur et les autres indicateurs. Donc, si vous êtes intéressé par ma formation au scalping, vous avez un lien ici au-dessus. Vous trouverez également un lien vers euh, mes, mes autres formations, dont ma formation Ishimoku. Et donc, euh, je vous recommande encore une fois cet indicateur Ishimoku qui, pour moi, est un indicateur vraiment ultra performant et ultra pertinent. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Likez-la si c'est le cas, partagez-la. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et cliquez sur la petite cloche qui vous permettra ainsi de recevoir un email dès que je publie une nouvelle vidéo. Voilà, j'espère vous retrouver très prochainement. A bientôt, au revoir.